Salut c'est JS, juste un petit mot pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de nouvelles vidéos sur la chaîne ces derniers mois. En octobre, j'ai démarré un nouveau boulot, j'ai déménagé dans une autre ville. C'était une période qui était assez chargée pour moi et du coup j'ai pas pu travailler sur des nouvelles vidéos. Pour moi à Toplas, c'était vraiment l'occasion de prendre la parole à plusieurs sur les sujets qui nous passionnent, mais force est de constater que le collectif n'est plus mobilisé aujourd'hui pour faire vivre cette chaîne. Et donc j'ai commencé à retravailler sur des contenus, et je me suis rendu compte que ça aurait plus de sens que je fasse ma propre émission, et que je laisse les membres de Topla se ressaisir de cet espace collectif, si ils et elle en ont envie. Et c'est donc ça que je vous annonce dans cette toute petite vidéo. Euh, si vous avez apprécié les vidéos de Topla, n'hésitez pas à venir m'écouter dans La Fugue, ma nouvelle émission, qui est diffusée à la fois sur le podcast Parlons Pédas et sur une nouvelle chaîne YouTube. La Fugue, c'est une émission dans laquelle je vous propose de réfléchir aux phénomènes de domination en général, et en particulier dans la relation éducative. Tous les liens sont dans la description. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de m'écouter ici, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.